Des fois dans la vie, on se pose des questions. Pourquoi cette chose s'appelle comme ça Puis des fois, on se demande comment ça s'est passé. Mais on ne devrait pas imaginer certaines choses. Ne jamais imaginer un placement de produit au mauvais moment. Ah Ah Il y a des enfants partout Pour bien vous protéger des MST, choisissez Purex. Automoto sans budget. Aujourd'hui, on essaye l'A207 équipée du nouveau bloc moteur Peugeot 14 70 chevaux. Elle a 10 ans Mais on n'a pas de thunes le retour du Dab. Le Dab est de retour plus fort que jamais. Il réussit même à atteindre les plus âgés. Non Non Non Ouh C'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. S'abonner à ma chaîne. Oh Un abonné Un conducteur poli. Allez-y, monsieur, passez Ah, désolé, désolé, j'étais pas concentré du tout. Vraiment désolé. Un joueur... Honnête. Le FDP, taimes cette chatte, c'est incroyable. Mais non, on peut pas le nier, ils sont meilleurs que nous. Non, je déconne. C'est de la pure chatte. Comment a été écrit les nouvelles aventures d'Aladin. Coucou. Non, non, non, non, non, non. Eh, mmh. hey, mais t'as écrit un bon scénario. Un réalisateur de porno. Mais non, Bouti, je t'ai pas dit de prendre comme ça, bordel. Un peu de sensualité, de douceur, merde. On recommence. Automoto sans budget. Y'a que Brian Soto qui nous veut. Je connais pas. Bah moi ben non plus. J'étais à 6, à la campagne. Y a quelqu'un Être un bon pilote. Mais c'est de la pure chatte.